Cloche aimée, partagez et abonnez-vous. Chaîne de soutien arrobas les gars. Carré d'agneau poêlé au soja. Bienvenue à écouter, recette, par MC Donil de, de podcast, sur Tuniel Podcast. Pâques approche et je veux goûter de l'agneau. Alors, j'ai choisi le carré d'agneau frit au soja, combiné avec des poires frites, des pommes de terre grelots et des oignons verts. C'est fascinant. N'est-ce pas Ingrédients Pour 4 personnes 2 vermicelles de jarret d'agneau, environ 350 grammes. 2 cuillères à soupe de beurre ou de margarine 6 cuillères à soupe de sirop 3 cuillères à soupe de sauce soja sucrée, ketchup mani 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc 2 cuillères à soupe de sésame grillé Vous aurez également besoin de 12 cuillères à soupe de petites pommes de terre. Une cuillère à soupe de beurre, pour la friture. 2 échalotes finement hachées. C'est ce que tu fais. Étape 1. Coupez le carré d'agneau en morceaux, en insérant un couteau bien aiguisé entre les côtes. Laissez deux côtelettes d'agneau sur chaque escalope. Étape 2. Faites chauffer la poêle et ajoutez la majeure partie du beurre. Quand ça arrête de bouillonner, c'est assez chaud pour mettre la viande dans ce moule à beurre. Assaisonnez de sel et de poivre et faites frire les deux côtés jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Déposez les escalopes sur un plat résistant à la chaleur. Step 3. Mélangez tous les ingrédients de la sauce dans une petite casserole et portez à ébullition. Lorsque le mélange est essi, versez-le sur la viande et retournez. Viande à nouveau. Ainsi, tous les côtés de la viande sont bien absorbés. Étape 4. Placez la casserole dans le compartiment central du four à 125 degrés Celsius. Utilisez un thermomètre à friture et surveillez jusqu'à la température souhaitée. Je veux dire. Le plus bas est de 55 degrés Celsius. En moyenne, entre 60 et 65 degrés Celsius. Le plus moyen est de 70 degrés Celsius. Bravo, 75 degrés Celsius. Étape 5. Cuire les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Step 6. Diviser la poire en 6 tranches et retirer le cœur. Faire revenir les vermicelles de poire dans une poêle chaude, avec le reste du beurre, jusqu'à ce qu'il soit juste tendre. Une petite astuce, comment retirer le sésame, consiste à mettre le sésame dans une poêle sèche, à le faire rôtir à feu vif, jusqu'à ce que le sésame prenne une belle couleur dorée. Disposez les côtelettes de carré d'agneau dans une grande assiette, accompagnée de petites pommes de terre bouillie, de poires frites et d'oignons verts finement hachés. Arrosez le reste de glace sur le dessus. Un délicieux repas vous attend, accompagné d'un verre de vin rouge. J'ai hâte de dîner et je vais en profiter ce soir. Cliquez sur le bouton d'inscription ci-dessous. Au lieu de cela, tu me sers dans tes bras en tu m'embrasses. Merci. Je vous souhaite un délicieux dîner. Cordialement. MC de Tuniel